Salut, bienvenue sur Gibi. j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce qu'on lit une défense C'est une question qui est très très vaste, euh, et du coup je vais vous donner des clés aujourd'hui, des... Petite chose et on va parler de coverage, okay comment lire une couverture Parce que du coup c'est quelque chose que vous me demandez, comme je vous l'ai dit, beaucoup. Et il y a plein d'incompréhensions de, de, de, sur ce sujet là. Euh, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui est le plus important pour lire une couverture. C'est quelque chose qui va pouvoir vous servir si vous êtes coach et que vous voulez identifier les coverages de vos adversaires. C'est quelque chose qui va vous servir si vous êtes joueur et que vous voulez du coup comprendre les couvertures en étant sur le terrain. C'est aussi quelque chose qui va vous servir si vous êtes un fan, simplement, et puis qu'en fait vous voulez simplement mieux comprendre le football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 ou middle of the field open et c'est l'information qui vous intéresse le plus parce qu'aujourd'hui en fait on distingue le, le, le, les couvertures en deux grandes catégories et les couvertures défensives que moi j'appelle asymétriques donc du coup tout ce qui va être cover 1 cover 3 où on va placer du coup un joueur dans le milieu du terrain directement donc un, ce qu'on appelle basiquement un free safety en fait hein, qui va être responsable de la zone du milieu ou du coup euh, les coverage symétriques donc cover 2 cover 4 et toutes les variantes de split coverage qui sont en fait du coup des coverage où le milieu du terrain est ouvert car aucun joueur n'est dédié directement à cette zone et du coup tout ça en fait influence énormément la manière dont vous allez pouvoir attaquer une couverture du coup visuellement ça donne ça euh, là vous voyez c'est du coup un, un mot faux donc middle of the field open et du coup c'est euh, cover 4 que j'ai dessiné, d'accord euh, Nous on s'en fiche en fait de savoir si c'est cover 2 ou cover 4 ou man to man cover 0, euh, parce qu'en en fait ce qui nous intéresse c'est de savoir est-ce que le milieu du terrain est ouvert ou pas. C'est la seule information qui compte. Donc là en l'occurrence le milieu du terrain est ouvert car personne n'est dedans, comme je vous disais. Est-ce qu'on peut compter le Mike Alors c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut compter le Mike dans, dans le fait qu'il ferme le milieu du terrain mais bah, en fait non pour la simple et bonne raison que s'il y a une play action le Mike va être attrapé par la play action et du coup en fait ne pourra pas courir le milieu du terrain. Donc ça c'est un indicateur qui est intéressant. C'est-à-dire que du coup si maintenant vous êtes ordinateur offensif et que vous voulez manipuler une défense vous savez que la play action contre une défense qui joue too high donc deux safety donc middle of the field open est un très bon outil pour du coup ouvrir encore plus le milieu du terrain. En laissant ouvert le milieu du terrain, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a verrouillé le sim. Donc le sim, c'est ces deux zones là que j'ai dessiné en rouge là, ici. Le sim, le sim c'est la fermeture en anglais. Ok Et basiquement, c'est le long des hachemars. L'avantage de ces types de couvertures là, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de plus 1. Là, vous voyez, j'ai deux joueurs et puis au-dessus de ces deux joueurs, j'ai trois, trois défenseurs. Ok Ça, c'est le, le vrai avantage en fait de ces couvertures là. C'est que c'est des vraies couvertures de zone et il y a vraiment un surnombre à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment le plus important pour nous. Maintenant, à contrario, on va ce qu'on va avoir les on va ce qu'on va appeler pardon les défenses mofc donc middle of the field close donc du coup comme je vous disais c'est tout ce qui va être des variantes de cover 1 cover 3 donc ici j'ai dessiné une cover 3 donc on voit avec 3, 3 droppers deep et du coup 4 quatre zones courtes donc du coup que j'ai dessiné en zone en jaune pardon <rire> lapsus. Ce qui est intéressant pour nous dans ce cas là c'est que cette fois certes on a mis un joueur dans le milieu du terrain, donc là vous avez vu j'ai dessiné une rotation, volontaire. donc là on a fermé le milieu du terrain en glissant un free safety dedans, par contre ce qu'on a fait c'est qu'on a ouvert le si Mais maintenant en fait on a mis du stress sur d'autres défenseurs qui sont du coup le, ici sur mon schéma Sam et Down Safety. ce qui est intéressant pour nous avec ça c'est que maintenant on va essayer de comprendre ce qui fait la différence entre zone man to man okay, et zone match. On a trois grandes catégories de coverage, on a ce qui va être de la zone, on a ce qui va être de la man comme je viens de vous le dire et on a ce qui va être de la match-match, c'est un hybride zone-man en fait, c'est du coup man-to-man man, mais avec des règles, et généralement cette règle-là c'est si j'ai un tracé intérieur, bah je le délivre au, au prochain joueur à côté de moi. Et du coup on va ce qu'on appelle matcher les verticales, c'est-à-dire qu'on va être man-to-man, man, la couverture va devenir man-to-man man sur les verticales. Donc ça c'est la grande idée de match. OK, si je dois résumer simplement, c'est ça. Nous ce qu'on veut maintenant, c'est apprendre comme je vous disais à faire la différence entre entre ces trois concepts-là. Donc du coup, si on a en mofo, donc middle of the field open, donc je rappelle, couverture symétrique cover 2, cover 4, cover 0, ce qui va nous intéresser de savoir, c'est est-ce que l'overhang drop Donc l'overhang en fait, c'est ce joueur-là, ici là sur ce schéma, ça va être ça, mais Will, OK Est-ce que les overhang drop D'accord Donc dropper, l'action de dropper, c'est si du coup on a un pass read donc la ligne offensive recule, je vais dropper en coverage. Si je drop en coverage, c'est de la zone. Maintenant, si je drop pas en coverage et que les joueurs restent plus ou moins statiques, ça va probablement vous indiquer que c'est de la match et ça c'est un très bon indicateur. L'autre indication, là parce que du coup on sait si c'est zone ou, ou zone ou match. Donc du coup maintenant ce qu'on devrait savoir c'est est-ce que c'est man to man et la question c'est si c'est man to man, est-ce que les overhang blitz Si les overhang blitz, on est man to man du côté du blitz. Sinon, on est zone ou match. Et du coup, il faudra répondre à la question précédente. Ensuite, si on est Mofo, close, donc middle of the field fermé, donc avec un free safety, on va se demander est-ce que l'overhang joue la verticale D'accord Si l'overhang... Donc là, je reprends ce schéma-là. Si Sam, maintenant, doit... joue la verticale de 2, ici, hop, si Sam, du coup, monte avec, ok, on est soit zone, on est soit match, soit man-to-man. -man. Donc, est-ce que les overhangs jouent la verticale Oui c'est match ou man, non, c'est zone. Maintenant, ce qu'on voudrait savoir, euh, c'est si c'est match ou man. Et donc, du coup, pour répondre à cette question-là, est-ce que, du coup, les overhangs délivrent les tracés in, si c'est oui, c'est de la match, si c'est non, c'est de la man. Du coup à peu près aussi simple que ça, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir si maintenant vous êtes d'un point de vue offensif, parce qu'en fait du coup, des coverage il y en a des pléthores, des rotations, il y en a des pléthores tout ça, il y a trop de choses, vous pouvez pas identifier ça sur le terrain directement et vous pouvez pas identifier ça dans le scouting en fait ça vous prendrait énormément de temps, euh, donc du coup vous ce qui vous intéresse de savoir, c'est ça on parlera euh, peut-être dans une autre vidéo de, de comment l'identifier un peu mieux d'un point de vue de joueur euh, si ça vous intéresse, dites-le moi mais en tout cas voilà, c'était l'idée globale donc j'espère que ça vous a servi, j'espère que du coup euh, en tant que fan de football ça vous servira quand vous regarderez du foot et j'espère qu'en tant que coach offensif ça vous servira quand vous observerez des défenses j'espère que tout ça ça vous a plu si c'est le cas abonnez-vous à bientôt sur frenchy merci pour tout ciao ciao